Frères et sœurs, encore une fois, shalom, que Dieu vous bénisse richement. Et je suis venu parce que j'avais promis, surtout à mes frères et sœurs, de revenir un peu pour parler sur les sports dans le message. Et je ne les parle pas pour les incrédules, parce que les moralistes, les inspecteurs du message, ce n'est pas à eux que je m'adresse. Mais je m'adresse ici surtout beaucoup plus à mes frères et sœurs, des pasteurs, des collègues dans ce travail, parce que nous avons connu des choses un peu compliquées, des gens qui sont en train de partir. C'est vrai que notre souhait, ce n'est pas de nous éterniser ici sur la terre, c'est de partir un jour au ciel, mais je crois que si on peut prolonger un peu la vie pour quelque temps, si on peut la prolonger pour servir Dieu, ça sera une très bonne chose. Et si nous pouvons la prolonger aussi par des petits conseils de la vie, parce que mon peuple meurt, c'est par manque de connaissances. Donc quand quelqu'un ne connaît pas aussi, il peut mourir. En ce moment-là, il ne faut pas chercher des sorciers à côté, à gauche et à droite. Il ne faut pas chercher des victimes. Pourquoi je suis mort Parce que tu es mort par manque de connaissances. Et j'avais promis revenir avec des citations pour essayer juste de Donnez cela à mes frères et sœurs, parce que je crois que le temps où nous vivons, c'est un temps où, comme dit Frère Branham, l'homme est devenu de plus en plus faible à cause de tout ce qu'il est en train de manger. Je crois que j'ai même voulu, avant de commencer tout, tout, toute tout, tout chose, laisser un peu euh, un médecin, un docteur, un frère dans le message, vous parler un peu de l'angle médical. Pourquoi le sport doit être un remède aussi, c'est quelque chose qui remède à notre temps de santé, surtout pour des maladies métaboliques. Donc je crois que vous allez suivre tout d'abord le docteur Israël et à la fin je vais revenir. La définition du sport c'est toute activité visant à exercer votre corps, votre mental, voire même votre esprit dans le but de l'amélioration de ce que vous cherchez. Donc vous avez un but, mais vous cherchez à atteindre ce but-là. Vous devez soumettre votre corps, votre mental, votre esprit à certains exercices, ou qu'on appelle les activités physiques. Le sport est très, très positif et très contribuable dans notre vie quotidienne. Quels sont les avantages du sport Le sport joue un très grand rôle dans notre maintien de l'immunité. L'immunité, ça veut dire le système de défense de l'organisme. Lorsque quelqu'un pratique le sport, il émet une libération de cellules hématopoétiques au niveau de la moelle osseuse. La moelle osseuse c'est une substance il se trouve dans, à l'intérieur de votre, de votre os, vous émettez la fabrication de ces cellules qu'on appelle hématopoïtiques, qui ont la capacité de synthétiser aussi à l'air tout les lymphocytes. Les lymphocytes qui sont des cellules qui jouent un, grand, un, un, un, un très grand rôle dans notre protection de l'organisme qu'on appelle l'immunité. Vous comprenez que le sport, contribuent au maintien de notre bonne santé en jouant sur notre immunité. L'espoir nous protège contre certaines maladies. On appelle ça les maladies métaboliques. Les maladies métaboliques, ce sont des maladies qu'on rencontre Lorsqu'il y a un dérèglement de fonctionnement par ingestion de certaines substances dans notre organisme, je peux citer par exemple l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle fait partie des maladies métaboliques. Je peux citer encore l'obésité. L'obésité fait partie des maladies métaboliques. Je peux citer les maladies cardiovasculaires dues aux maladies telles que le diabète ou l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Et pour ne citer que ça, vous comprendrez que le sport est très très très avantageux pour le maintien de la bonne santé et de l'équilibre corporel. Eh, je voudrais tout d'abord euh, commencer par quelque chose, une citation très très très importante pour moi. Eh, cette citation va déterminer même la suite de notre entretien. C'est ce que Frère Banham dit dans la prédication sur ta parole précieuse à Los Angeles le dimanche 6-5-51, le soir par Gaf 6. Il dit, il y a quelques temps ici, on était à table à Fresno avec certains de mes bons amis arméniens. J'étais très mince à l'époque. Une dame voulait m'aider. Certainement que la sœur avait vu Frère Branham, avait pris du poids. Et la sœur, là, a regardé Frère Branham dans le restaurant. Il est venu, il dit, elle voulait m'aider. Elle est venue et elle a dit, Frère Branham, prenez ceci. C'était un médicament. J'ai regardé cela et j'ai dit, eh bien, merci. Je ne voulais pas la blesser pour ça. Je ne prends pas beaucoup de médicaments, j'ai dit, j'ai, j'ai dit, c'est très bien, eh bien, c'est très bien. Et un médecin était assis là, juste à mes côtés, il a dit, faites-moi voir ce que c'est. Et il a examiné, c'était une espèce de vitamine. <rire> c'était une espèce de vitamine. Et le médecin a dit, frère Bernard Mathilde, ce n'est pas un médicament, il a dit, c'est une vitamine. J'ai dit, eh bien, voyez, très bien, j'ai dit, un médicament, c'est bien. Et j'ai dit, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'intention de déconsidérer quoi que ce soit qui aiderait quelqu'un d'autre. <rire> je n'ai pas l'intention de déconsidérer. Quoi que ce soit, ce soir, qui aiderait quelqu'un d'autre Non, non. Tout ce qui vous aidera, je soutiens cela. C'est vrai. C'est la miséricorde. Aujourd'hui, je ne considère pas cela comme médicament. C'était après tout un médicament. Il a dit, mais voici ce qu'il y a, frère Branham. Il a dit, notre terre est devenue très pauvre. On en a retiré toutes les vitamines au point qu'elle est artificiellement fertilisée et tout au point qu'en mangeant, nous ne consommons pas la quantité de vitamines qu'il faut. Peu importe la quantité de nourriture consommée, ce n'est qu'une masse. Il a dit, nous ne consommons pas de vitamines et tout le monde devait prendre ses vitamines. Donc, Frère vraiment m'en fait le souci d'aider à tout ce qui peut améliorer la santé de quelqu'un. Ici, nous parlons de suppléments alimentaires, des vitamines. Il y a même des pasteurs, des frères, je connais, qui ne prennent pas cela. Ils disent, moi, je mange mon foufou, et tout, et tout, et je pars, et je dors. Et frère Bernard, aussi, dans un premier temps, il avait ce genre de réaction. Il dit, je n'ai pas besoin de ces médicaments-là. tout La soeur dit, prends, ça vous aidera. Et frère Bernard m'a pris, et il a dit, tout ce qui peut aider à la santé, je soutiens cela. Et je voudrais que cela soit l'attitude de tous les frères. C'est ici que j'entre maintenant un peu dans les vif du sujet. Qu'est-ce que le sport Le sport fait quoi, en fait, dans la vie de quelqu'un Le sport rend quelqu'un païen Le sport améliore-t-il la santé de quelqu'un Ce sont des questions que je pose. Moi, je connais, j'ai la réponse. Mais je voudrais que chacun de nous réponde à sa manière. Pourquoi, toi, tu ne veux pas qu'un frère fasse du sport pour améliorer sa santé Pourquoi Alors que Frère Banam, dans son souci, était tout ce qui peut aider à la santé d'un frère, que ce soit des vitamines ou comment, il le soutiendrait à 100%. Il était d'accord avec cela. Ça, c'est de 1. Et puis, il y a ce que nous appellerons plus tard le verset qui va créer, peut-être polémique, hein? le verset qui dit que l'exercice corporel serve à peu de choses. Hein? C'est ce verset de 1 Timothée 4, 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Déjà, ce verset, on dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais on en a quand même besoin parce que elle est, peu à, elle est utile à peu de choses. Si on peut entrer seulement dans la théorie de nos frères et sœurs, que l'exercice corporel serve à peu de choses. Mais ici, je voudrais donner un beaucoup plus un autre son de cloche. Nous avons l'exercice corporel et nous avons l'espoir. Et il faut qu'il y ait une différence entre l'exercice corporel et les sports. Beaucoup de gens vont encore essayer de parler, il entre dans des trucs compliqués et tout, tout. Bon, écoutez, euh, j'aime bien ce que Frère Bernard dit. Frère Bernard dit, un prédicateur doit avoir les diaglottes grecs pour étudier les mots. Et dans ce verset de 1 Timothée 4, 8, l'exercice corporel ici. En grec, on appelle ça le goumnisia. Goumnisia. Et le goumnisia, là, ce n'est pas l'exercice de sport, non. C'est des règles de sauter, c'est des règles de ne pas manger, ceci, liées à la religion. Liées à la religion, à la manière de voir. Vous avez des, des témoins de Jova qui vous disent, moi je ne peux pas prendre la, la perfusion sanguine, la transfusion sanguine, et tout ça là. Et frère Branham lui, il vient pour interpréter ce qu'on appelle l'exercice corporel. Ce n'est pas le fait que quelqu'un entre dans une salle de sport, c'est ça l'exercice corporel. Non Les Grecs, quand ils parlent de l'exercice corporel, c'est quelque chose qui est lié à l'Église. Je voudrais lire ici frère Branham. Parce que je crois que quand Frère Bernard parle, c'est toujours bien. Il dit ceci. Euh, c'est là où il parle de l'exercice corporel. Il dit que... Euh, Excusez-moi. Il dit... Euh, Excusez-moi, excusez-moi, euh... wow, mon Dieu. Bon, tout compte fait, on les donnera quand même aux jeunes gens pour qu'ils puissent euh, essayer d'introduire cela. Frère Banam dit, quelles sont les visions Prêchez le 21, 4, 56, paragraphe 17. Regardez les disciples là en bas, ce qu'ils étaient tous en train de faire sur cet enfant. Probablement qu'ils essayaient de les secouer et tout le reste, mais Jésus a dit, sors de lui c'était réglé, ces démons avaient reconnu ce qu'était la foi. voyez, pas la quantité, mais c'est la qualité, voyez. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Vous n'avez pas à courir sur hein les pavements. Vous voulez chasser les démons, vous commencez à courir comme les autres le font là, là, là, là, là, là. Non, ce n'est pas ça, ça ne sert à rien. voyez Vous n'avez pas à courir sur les pavements. En effet, je ne condamne personne qui a été guéri en courant, en criant. En poussant des cris, vous dites, croyez-vous dans le fait de pousser des cris, frère Benham Absolument, oui, oui, n'allez pas penser cela. Je suis un baptisme qui croit le fait de pousser des cris. Et tous les temps que je lis, frère Banham, sur l'exercice corporel, c'est lié le fait que les gens crient dans l'église, les gens sautent dans l'église, les gens, ils veulent prier pour les démons, ils sont en train de secouer la personne. C'est là où, frère Banham dit l'exercice corporel. Mais utiliser plutôt la piété. Parce que la piété, Jésus l'a utilisé, il dit démon sort, calmement, les le démon est sorti. On ne peut pas être là en train de secouer la tête de quelqu'un. Démon sort en criant très fort, on transpire. Non. Ce n'est pas de l'exercice corporel. Ça, ça sert à peu de choses. Mais le sport, en tant que tel, que les Grecs appellent atlimia », ça, ce n'est pas l'égumnisia. Atlimia, c'est ce qu'on appelle le sport, c'est-à-dire s'exercer pour garder son corps sain. Ça, il y en a plusieurs. Il y a la marche, comme l'a dit le médecin. Il y a le fait que quelqu'un court. Il y a le fait que quelqu'un soulève des trucs, de poids. Il y a le fait que quelqu'un peut boxer. Il peut boxer pas sur quelqu'un, mais sur un sac juste pour être en forme. Bon, maintenant, vous, permettez-moi d'utiliser le terme « vous », c'est comme si j'accuse quelqu'un, mais permettez-moi, parce qu'il y a des gens, des inspecteurs, des gens qui disent toujours « non, ce n'est pas ça, ça ne devait pas être, ça ne devait... Quand vous dites que ce frère qui court, ce frère qui entre dans une salle de sport pour se tenir en forme, vous avez quel verset Vous avez quelle citation de Frère Branham qui lui dit de ne pas le faire je vais lire ici quelque chose. Frère Benham parle de Moïse. Hein? Il parle de Moïse. Moïse devait faire sortir les enfants de Dieu d'Israël. Mais Frère Benham dit avant qu'il ne puisse sortir avec les enfants d'Israël, Moïse devait être entraîné, pas spirituellement. Attendez, nous allons le lire. Livre d'exode de deuxième partie, prêché le 6, 10, 55, le soir, Parga 27. Et remarquez maintenant, eh bien, alors que la journée, il était, je pense que l'Égypte, était le pays le plus puissant du monde sur le plan militaire, le plus grand centre commercial du monde entier. Et sans doute que Moïse avait reçu un entraînement des ROTC. <rire> ROTC. Hein ROTC et tout le reste. Dieu devait l'entraîner comme cela, car il allait conduire une armée. Et Dieu a amené Satan à former Moïse à conduire une armée qui devait détruire, qui détruirait lui le Satan. Alléluia. C'est cela la puissance de la loi, de la foi plutôt. Moïse devait s'entraîner parce que le ministère qu'il devait occuper demandait de l'entraînement militaire, bon, je vais juste en passant, vous parler ROTC. Ça veut dire Reserve Officer Training. Donc, c'est des choses qu'on trouve aux États-Unis, où on prend des jeunes, tous les jeunes. On les amène pour leur former militairement, pour qu'ils aient quand même des notions de la vie, de se défendre dans des petites choses de la vie. Mais ils sont en réserve au cas où les États-Unis aient attaqué, tout le monde au moins sait quand même manipuler l'arme, tout le monde sait quand même les petites notions de l'armée. Et Frère Bernard dit, Moïse a été entraîné à la ROTC pour subir la grande responsabilité qu'il avait. Hein? Toi, tu vas, tu, vas, tu vas conduire une armée, parce que les enfants de Dieu, avec Moïse, c'était une grande armée. Et il devait combattre aussi une autre armée, la plus puissante. Mais est-ce que. Il devait quand même connaître les stratégies. Il devait connaître, on attaque par ici, on monte par là et tout. Frère Banam dit, c'était ça la puissance de la foi. Former, selon toutes les sciences de l'Égypte, former des entraînements ROTC. Ça, c'est de un. De deux, je vais lire. Frère Bernam lui-même, la sagesse contre la foi, paragraphe 27, il dit ceci. Vous m'avez entendu dire, prêchez les 1, 4, 60. Vous m'avez entendu dire, si le Seigneur le veut toujours, si le Seigneur le veut. Je compte organiser cette campagne outre-mer. Je ne sais pas encore quoi, exactement. Ainsi, je ai m'y attendais, mais voici ce qu'était M. Monsieur, Monsieur Smith, George Smith. Vous allez voir la photo même de George Smith va apparaître. C'était mon premier entraîneur là hein. et aucun des jeunes gens qui sont aujourd'hui dans ce pays ne faisait le poids devant lui à cause de son style de combat c'était mon premier entraînement à la ligne de prière <rire> donc M. George Smith quand il entraînait Frère Branham il le formait pour que celui-ci tienne longtemps dans la ligne de prière Moïse, Dieu a utilisé le ROTC pour pouvoir conduire les enfants de Dieu dans le premier exode. William Branham, M. John Smith, qu'on appelait aussi M. Six Secondes, parce que lui, quand il se battait avec les, les, les, son adversaire, il ne faisait que six secondes. C'était l'entraîneur de Frère Branham. Frère Branham dit, il dit, c'est mon premier entraînement à la ligne de prière. Vous voyez, plusieurs fois, j'ai fait approcher les gens, il y a des visions, j'attends. Je prends celui-ci, une vision, telle autre vision, cela n'a jamais bien marché. Vous voyez, Frère Banam parle que c'est des choses qui l'ont aidé même à se tenir debout. Je vais continuer. Eh bien, tout au début, lorsque j'ai commencé, je ne laissais jamais une personne, à moins que j'aie trouvé dans la ligne quelque chose qui n'était pas tout à fait en ordre. Alors, il m'arrêtait lui-même, vous voyez, et m'en parlait. J'allais de l'avant et priais pour les gens. Et oh là là, les résultats étaient 100 fois meilleurs parce que je devais... j'ai prié pour 400, 500 personnes en une nuit. De cette manière-ci, peut-être 25 ou 30, peut-être pas autant, peut-être 10 ou 15 visions que j'ai, on doit presque me porter pour sortir. Je retourne à nouveau à cette même chose. Vous voyez, à nouveau à mon premier entraînement. Ouh, Quelqu'un qui est debout, il y a des visions, il y a la prière pour les malades. 400 personnes. Mais si tu n'es pas fort physiquement, Comment tu peux y tenir? Et frère Banam dit la chose qui l'aidait, c'était son premier entraînement de boxe. Qui l'aidait en tant que prédicateur à imposer les mains sur les malades, même 400. Et moi, j'ai eu à prier dans mon église. On priait pour le Saint-Esprit. On a eu trois, trois nuités, je crois, où je devais prier même pour 3000 personnes. Mais frère, si tu es faible, faiblard et tout tu vas tomber devant les enfants de Dieu, alors qu'ils ont besoin que tu pries pour eux. Voyez Ça ne s'arrête pas là. Frère Branham me dit, excusez-moi, eh, eh, Frère Branham dit, témoignage, prêcher, à Los Angeles, mercredi, le 9, par grave paragraphe 83. Il dit, y a-t-il quelqu'un qui a cette photo ici, photo ici tout près Eh bien, cette photo de l'ange du Seigneur. On pourrait juste en voici une ici même. J'aimerais que l'assistance qui n'a jamais vu cela, certains parmi vous qui avez cette, votre photo, voudrez-vous juste la brandir derrière vous, afin que ceux qui sont derrière vous voient cela Et c'est cela qui parle maintenant. Puis-je... L'avoir fiston, ça y est, un frère explique à l'assistance. Je n'ai rien à faire avec cela, je suis un homme comme vous autres. Eh bien, ça y est, c'est celui dont, dont le gouvernement, la meilleure recherche aux États-Unis a examiné cette photo avant qu'elle soit publiée comme ceci. c'est la vérité. Voici la signature de George G. Lassie en dessous de cela. Ça vient du meilleur qu'il y a dans le domaine de la recherche en Amérique. Merci. Et remettez cela à son propriétaire. Eh bien, j'aimerais donc me reposer juste un instant. Et puis, nous allons parler à notre sœur. Et oui, merci frère. Maintenant, ceci n'est pas du tout quelque... Le fait que je suis faible dans le corps, <rire> ce n'est pas ça. Je suis fort dans le corps. J'ai remporté les championnats de boxe du poids-coq il y a quelques années. Je peux parcourir 35 miles, c'est-à-dire 56 km par jour, dans n'importe quelle région, mais réveiller et refaire sera le jour suivant. Toi qui parles, toi qui es contre, tu cours combien de kilomètres Ça c'est l'homme qui a mené le plus grand Saint-Esprit dans ce message. Hein La seule chose qui le fatiguait, c'était l'onction. Mais il pouvait courir 56 kilomètres tous les jours. Frère Branham. Il dit, ne voyez pas parce que je suis sous l'onction, je deviens faible, je suis fort. Mais c'est cette onction-là qui me rend faible de temps en temps. Et pour que cette onction-là prenne un homme comme ça, là, il a fallu que Dieu le forme, hein, avec maître 6 secondes. Oh, gloire à Dieu. J'ai une autre citation ici. Ah, ça, ça, là, c'est vraiment même la chose que j'aime. Ça, c'est la chose que j'aime. Écoutez, Frère-Banam parle ici de quelque chose qui, est, qui lui est arrivé, l'expectative. Préciez Wood River. Samedi le 22, 54, paragraphe 11. Au jeudi, je pense que je peux lui parler. J'étais juste un enfant dans le ministère, je ne savais pas alors ce que. Je me rends compte maintenant que le mieux est d'attendre et laisser Dieu le faire. Je me suis donc avancé dans la pièce. Elle était juste couchée sur le dos. On avait appelé Frère Benham à prier pour une sœur qui était possédée de démons, qui était possédée de mauvais esprits. Et Frère Benham est entré. Elle était couchée sur le dos. Il a dit qu'elle ne s'était pas relevée du dos, ça faisait deux ans. Elle était juste couchée comme cela. Elle avait les mains en l'air comme cela. Je me suis directement avancé là et j'ai dit, « Bonsoir, sœur. » Elle est simplement restée couchée là, les yeux enfoncés. J'ai tendu la main et j'ai dit, « Bonsoir. » Et j'ai saisi sa main. « Oh là là, et heureusement, Dieu était avec moi. » Vous allez écouter comment Dieu était avec lui. Oh « Auré. » Tout celui qui est possédé de démons, sa force augmente beaucoup. Vous savez, elle m'a saisi par la main comme ça, très vite. Et j'ai été un boxeur. J'ai détenu le titre de champion poids-coq non vaincu pour trois états. Alors je savais ce que c'était une prise. Mais elle m'a saisi comme ça. Elle a saisi comme ça. Alors ni t'était le fait que j'ai très vite lancé mon pied et que je l'ai tapé au sein avec mon pied pour me ressaisir, elle aurait, eh bien, elle m'aurait probablement brisé les os, la même par terre. Est-ce que ça, ce n'est pas du ROTC <rire> Formé dans le monde pour ce grand service ici-là. Donc, les démons pouvaient même faire tomber Frère Branham. Une femme pouvait même faire tomber Frère Branham. Mais Frère Branham s'est rappelé des techniques de boxe. Il dit, je connais ce qu'on appelle la prise. J'ai pris quand même position et puis j'ai pris les pieds, que j'ai lancé chez la sœur dans les seins. Et la sœur est tombée. C'est comme ça que Dieu a sauvé Frère Branham. Vous voyez que ces choses qui sont dans le monde ont aidé l'homme de Dieu dans sa vie de tous les jours. Je ne dis pas que tu vas aller faire la boxe pour taper tes frères et tout. Je prends encore un autre prédicateur dont les choses l'ont aidé aussi dans la vie de tous les jours. C'est celui-ci. Vous connaissez, Frère Branham parle de, de ce prédicateur qui prêchait et qui, un jour, il a été défié par un. Ce prédicateur a été défié par un. Frère Bamam l'appelle brut. Ce prédicateur devait prêcher dans une ville. Et le brut là est entré, a dit à, frère, à, à ce prédicateur Il dit, Toi, tu ne vas pas prêcher ici. Avant que toi, tu ne prêches ici, il faut que tu me tapes. Et le prédicateur a dit C'est ce que je veux faire de toi tout de suite. Il était en train de d'essuyer les vitres. Il essuyait les vitres. Et il a terminé. Frère Bernard me dit il a plié. <rire> il était même un homme de petite taille. Il a plié sa chemise. Et coup Le gars est tombé par terre. Et il a dit c'est fini, c'est fini. Et il a cru à cause du coup. Je ne dis pas que tu dois taper le coup. Mais je crois que là, il ne suffisait pas de dire au nom de Jésus, arrête. C'était maintenant de la force physique. C'était de la force physique que le prédicateur a utilisé. Et ça a été quelque chose qui a aidé le païen qui voulait lui faire du mal. Et le soir, le païen a cru au Seigneur Jésus-Christ. Moïse, RTOC, Frère Branham, 6 secondes, Frère Branham, 6 secondes, le prédicateur ici, j'ai oublié même son nom, j'avais ça, et ce prédicateur ici aussi, voilà que cet homme ici va utiliser un coup de poing. Bon, si c'était quelqu'un qui ne connaissait même pas lancer un coup de poing, il n'aurait pas, pas prêché. Il n'aurait pas prêché, il n'aurait pas gagné des âmes. Et je ne dis pas que vous devrez aller taper les gens et tout. Maintenant, je viens un peu à des choses pratiques, comme l'a dit le médecin. Nous avons des prédicateurs. Il y en a même d'autres qui meurent. Plus jeunes que moi, ils y meurent. Tu demandes comme ça, c'est quoi Il a fait l'attention. Tu demandes comme ça, c'est quoi Trop de sucre et il est mort. Frère frère Bernard dit, je soutiens tout ce qui peut aider un frère. Le sport est très important. Déjà, je vous ai dit, l'exercice corporel n'est pas bon. Hein? Le gumnizia n'est pas bon. Mais l'athlétmia, ça c'est le sport, c'est bon. Frère Benham lui-même dit dans Persévérance, prêché le 22, 5, 62, 68, vers la fin, il dit, j'avais toujours désiré avoir un Waterby Magnum. Je ne joue pas au golf pour me retrouver là avec ce, ce groupe de femmes et autres. Dieu m'a donné un sport. Chasser et pêcher. Et j'ai toujours aimé un water by Magnum. C'est beau, j'en voulais un, mais ça coûte cher. J'ai des amis qui m'en achèteraient. Comme je le disais l'autre soir, comme, comment... Puis-je laisser un homme m'acheter un water magnum des centaines de dollars alors que j'ai des amis missionnaires qui n'ont même pas de souliers aux pieds Absolument pas. Le sport de Frère Bernam, c'était la pêche. C'était la chasse. Il devait suivre les animaux, courir. Et là où il avait même l'habitude d'aller rester, il appelait ça le creux du sportif. <rire> c'était le creux, non pas le creux de quelqu'un de, de paresseux, mais c'était le creux du sportif. C'était son sport nous ici on n'a pas des armes pour aller tirer dans des forêts la pêche déjà beaucoup de pasteurs ont commencé à arrêter parce que nous avons un pasteur qui faisait la pêche et qui est mort d'ailleurs vous connaissez cette histoire quel maintenant sport devrions-nous en avoir c'est très important frère je donne ici un témoignage d'un de mes amis je lui ai demandé, le pasteur David Moukadi, si je pouvais utiliser ces images ici. Le pasteur était en train de tomber tout le temps, tout le temps, parce qu'il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup, beaucoup. Et en travaillant beaucoup, laissez-moi vous lire cette citation. Les hommes de Dieu, très spirituels, enfermés dans le bureau, tout, tout, tout, tout, tout. C'est pas mauvais, mais écoutez un peu. Là, j'ai la commission paragraphe 7. Et la question que je me suis toujours posée, c'est « Puis-je servir tous les malades ?» C'est cela le désir de mon cœur. J'ai essayé cela. Je vous ai dit qu'une fois, je suis resté à la chair. Huit jours et huit nuits, je n'arrivais pas. Plus des milliers et des milliers d'avantages à la fin des huit journées qu'il n'y en avait. Je n'avais point quitté l'estrade. J'ai dormi ici. Manger ici. Là, ce sont beaucoup de mes amis prédicateurs qui ont même des lits. À l'église. Ils dorment là-bas, donc prière. Ils reçoivent les gens, ils prient, ils prient, ils prient pour des malades et tout. Ils n'ont pas un petit temps. Ce n'est pas mauvais d'avoir un lit au bureau. Mais nous, quand nous sommes allés dans le Branham Tabernacle, on n'a pas vu le lit de Frère Branham dans le bureau. C'est bien d'être là à servir Dieu. Mais écoutez, Frère Branham dormait là à l'église, mangeait ici et tout juste à la chair pendant huit jours et huit jours. J'ai pris environ 8 mois de vacances après cela. En d'autres termes, je n'arrivais pas à m'en tirer. J'avais connu simplement une dépression nerveuse. Et ça a failli simplement me tuer. Ainsi donc, j'ai alors su que je devais user d'un peu plus de sagesse que ce que j'avais. Voyez, un prédicateur qui s'enferme dans le bureau, il est là. Il reçoit des enfants de Dieu du matin au soir. Mais d'un côté, vous êtes en train de vous tuer. Pas de sport, rien, tout prière, prière. Vous le connaissez, Frère Branham dit d'ailleurs, ce n'est pas à moi de vous enseigner. 20 minutes sous une prédication, sous l'onction, est comparable à un travail de 8 heures de temps. Ainsi dit Frère Branham. Donc nous avons un travail le plus dur, le plus difficile mais il faut savoir comment compenser nous mangeons mal je connais des prédicateurs vous savez quand nous montons en chair pour prêcher notre foi dégage des lipides des énergies pour faire ce travail là nous prêchons, vous sentez la force la force, la force, mais beaucoup d'entre nous tu quittes la chair, tu rentres dans le bureau on te donne des boissons énergisantes dragon, on te donne red bull c'est la mort à petit feu c'est la mort parce que ton foie n'a pas encore reçu l'information du cerveau que, arrêtez maintenant de produire de l'énergie, arrêtez de produire du sucre pendant que je prêche. Mais toi tu ajoutes encore d'autres énergies, des calories, pendant que le corps n'a pas, c'est pourquoi c'est recommandé quand tu quittes de la chair comme ça, de prendre tellement de l'eau. Mais tout ça là les gens ne le savent pas. Nous avons un pasteur dans la ville de Lubumbashi ici, qui a failli mourir. Il prenait seulement les dragons. Les dragons, bon, ce n'est pas les dragons. Les dragons ici, c'est une boisson énergisante avec les, les, les, les arachides. C'est ce qu'il prenait. Mais il a failli mourir. Alors, entrer dans des... Parce que le but que nous poursuivons, c'est quoi C'est être sain, c'est être fort. Mais le sport ne nuit pas la santé. Le sport vous aide à retrouver ce que les dragons là voulaient vous donner, d'ailleurs dans les dragons il y a encore des poisons, il y a des taurines il y a des caféines, des choses qui font encore du mal à notre corps Frère Branham a failli mourir, il a failli même attraper la, la dépression nerveuse et qu'est-ce qu'il a aidé il a pris vacances de 8 mois mais nous ici <rire> comme on dit, nous vivons au taux du jour est-ce qu'un pasteur peut aller 8 mois seulement pour se reposer <rire> les talibans déjà vont le faire souffrir il a fui oui moi en train de ne pas prêcher bon le pasteur lui-même aussi parfois bon ce n'est pas aussi nous vivons avec des petites offrandes oui moi tu ne prêches pas je connais des pasteurs oui moi ils ne prêchent pas l'église est fermée et quand Frère Bernard dit oui moi il ne pas il va dans des vacances c'est pas les vacances du Congo ici où on t'amène vers Kilobé-Lobé, on t'amène dans une maison là-bas, on lui reste calme. Non Dans les vacances, il y a des activités, la chasse, la pêche. Donc tu, tu, tu décompresses, tu décompresses. Mais tout ça là, nous ne le savons pas. Nous prenons des choses compliquées. Voilà, il y a encore une autre citation ici. Ça, ça va encore secouer plus d'un. <rire> Frère Banam dit dans la précaution La vie prêchée, les 2, 6, 57, par exemple 17 Il dit, eh bien Dieu traitait avec David À travers des réalités comme des vers pâturages Des eaux paisibles Et ainsi de suite Et David là dans la nature Oh mon Dieu, combien j'aimerais aller dans la nature Dans les eaux paisibles hein, Au lac Moero Tu restes calme Mais on n'a pas de moyens là pour y arriver des pasteurs sont en train de, de, de, de, de, de, de, de, de stresser. Ils souffrent, même ceux qui ont de grandes églises, parce que la charge est tellement grande. La personne ne sait pas se décompresser. Écoutez, David, il vivait dans l'arbre. Comment il vivait dans les fleurs Comment il vivait dans les clapotis du ruisseau Si jamais quelqu'un marchait tout près d'un ruisseau, là où il y a des petites chutes, et qu'il entendait ces clapotis perpétuels, je pourrais tout simplement m'étendre là et dormir en toute quiétude. Je n'ai jamais pris un somnifère dans ma vie. Combien de nos pasteurs sont en train de stresser la nuit comme ça Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Stress. Le sucre que nous gardons là, les diabètes là, ça vous crée aussi de l'insomnie. Les gens qui boivent des boissons énergisantes, on a retrouvé 200 anomalies quand vous prenez ça. Des diabètes, le rythme cardiaque qui change, et toute la nuit, vous êtes dans l'anxiété, tout, vous ne dormez pas. Or, quand quelqu'un fait le sport, il court ou il marche, non, il régule son corps, il régule son métabolisme, et il peut dormir calmement. Frère Bernard me dit « Je n'ai jamais pris de somnifères. <rire> J'étais tenté de le faire dans bien des fois dans mes réunions. » Lorsque j'étais complètement perturbé. Mais Dieu m'a aidé jusqu'à présent. Mais je vous assure que je crois que c'est mieux que tous les somnifères que l'on peut trouver dans une pharmacie. Simplement de s'étendre là, à côté d'un petit rousseau, et de prier pendant un bout de temps et dire, maintenant je vais me coucher. Hé hey, Jésus, et pitié de nous. Fais-nous grâce. Je connais pas mal de pasteurs, ils ont dans leur sac de prédication des médicaments bourrés. Bourrés de médicaments. Il prend ceci pour l'attention, il prend ceci pour ceci, il prend ceci pour cela. Les frères, les pasteurs, les amis me posent la question, les autres disent même « Life c'est un robot, qu'est-ce qu'il fait et tout ». Moi je crois que c'est juste une discipline dans la manière, des vitamines, des choses comme ça. Moi quand je me réveille le matin, homme des dieux, pasteur, je prends mon thé avec du citron. Si ce n'est pas le citron, je prends le, le baobab, en poussière de baobab, on met. Si ce n'est pas avec la poussière de baobab, on prend les curcuma on met à l'intérieur. Si ce n'est pas les curcuma on met les tangawissi, les gingembre, on met, je prends. À midi, je mange sérieusement et le soir, presque presque rien. Je prends juste de fruits. Et c'est ce qui m'aide. La tension normale, sucre, normal, tout, pas de problème. C'est ce qui me permet d'aller. Alors si je connais tout ça, alors pourquoi je ne peux pas donner ça à mes frères Pour qu'eux aussi Puisse être fort comme moi. Hein tu attaques un prédicateur, il est dans une salle de sport à l'étranger. Non, tu... mais frère, tu es qui Tu as quelque chose, une écriture qui lui interdit de ne pas faire ça. Donc tu veux qu'il meure comme ça, toi tu es content quoi. Tu es content. C'est païen. Païen par rapport à quoi Païen par rapport à quoi Je disais ici, donc c'est comme ça que j'ai entendu mon frère Moukadi. Chaque fois, il était enfermé à l'église. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, vraiment beaucoup. Je suis allé dans son église, à Mouenéditou. J'ai vu des réunions qui ont commencé à 8h jusqu'à 18h. C'est du jamais vu. Mais il est arrivé un temps où l'homme de Dieu tombait. Il monte à la chair comme ça il tombe. Il prêche, il prêche. J'ai commencé à lui dire, mon frère, il faut prendre du recul. Frère Bernard me parle ici de quelque chose... Euh, de, de comment on peut travailler même. Excusez-moi, nous prenons notre temps, parce que je crois que ça va vraiment beaucoup à aider les enfants de Dieu. C'est en rapport avec... Euh, euh, avec la réception. Avec la réception, je crois que le Dieu qui est riche en miséricorde, Pargave 15 Frère Banambi, sans doute qu'il y a des gens ici ce soir qui ont été reçus dans ce genre d'entretien spécial. Qui a-t-il levé donc la main en entretien spécial Oui, juste là, ainsi, nous savons que c'est vrai. Nous attendions simplement de voir ce que le Seigneur allait dire, ce que c'est le cas. Puis j'ai été obligé d'arrêter ça il y a quelques temps. J'ai dit à Billy, nous ne pouvons plus avoir d'entretien privé. Voyez-vous, je venais d'accomplir 25 ans pour le deuxième âge. Donc à 50 ans, Frère Bernard a réduit même le rythme de recevoir les gens à l'église. C'est ça, les tuer. Mais combien d'entre nous savent cela 50 ans, la vie déjà commence à peser. Mais il est là, il reçoit 200 personnes par jour. Non, c'est la mort, bien aimé. Frère Banam dit, j'étais dans le deuxième âge et je monte vers le troisième. Alors quand on prend un peu de l'âge, eh bien, pour une raison ou une autre, on n'arrive plus à suivre comme avant. On marche à petits pas. Et bien sûr, Frère Moore, lui, ne sait rien à ce sujet. Je pense que nous avons à peu près le même âge. Il faut aller à petit pas. Moi, actuellement, là, je recevais chaque soir, par exemple, 50 personnes. Il faut demander même au diacrité à l'IS ou à Pointe-Noire. J'ai dit maintenant, celui qui a besoin de moi, il m'appelle au téléphone. Je viens, je reçois 10, 15. Je m'arrête là. Je sais que ce sont des enfants de Dieu, Dieu va leur garder. Il ne va pas les tuer, il va leur garder. Ils profitent de mes prières dans ma chambre, je prie pour eux. Nous avons des jeunes gens qui travaillent comme ça, qui meurent. Non frère, c'est pourquoi vous m'avez vu. J'ai vu mon frère David Moukadi en train de tomber. Il tombe, tombe. Je l'ai appelé ici à Lubumbashi. Il est arrivé, nous sommes allés dans des hôpitaux. C'était des maladies métaboliques. On a fait des examens, on a trouvé tel eh, eh, acide n'est pas normal, tel, tel. On a pris les médicaments, on a mis... J'ai vu le visage de quelqu'un dépérir. Vous allez voir des photos, vous allez voir ce qu'il était devenu après. Parce que je n'ai pas les, les photos quand il était arrivé. Après, je lui ai dit, non, non, non, frère, allons à Pointe-Noire. Il est venu à Brazzaville, prêcher chez le pasteur Massamba. Je l'ai amené chez moi, à Pointe-Noire. Et je l'ai mis sous l'espoir. Pas sous les gumnizia, sous les athlétmias, seul avec un coach, un frère qui lui montrait comment il faut travailler, comment il faut travailler. Vous les voyez là. Tous ces appareils-là que vous voyez, c'est chez moi à la maison. Ce sont mes appareils que j'ai achetés, que je travaille avec ça. Il courait, il travaillait, il faisait. Frère, en un rien de temps. Deux semaines, c'était trop. Tous les mal qu'il sentait là, tout était redevenu normal. Et puis nous nous sommes mis dans un régime du manger des aliments qu'on appelle des super-aliments. De fruits, des fruits chers, mais c'est pour mon frère, c'est pour sa santé. Des kiwis, on a commencé à manger ça, on mangeait ça le soir, on mangeait, on mangeait. Et il y a eu de l'équilibre métabolique dans son corps. Il a prêché le mercredi, c'était fantastique. Même les gens de son église nous ont appelés, mais le pasteur risque de mourir. Je lui ai dit de faire une vidéo, si ça venait avant, on va mettre ça dans le prédication qu'entendit Eli. Oh ouais oui. Au paragraphe 45, il dit que, vous savez, il y a des gens parmi nous qui mangent, mangent et ne font jamais d'exercice physique. Ça apporte des maladies. Et il y en a d'autres qui font la gymnastique à outrance, mais ils n'ont pas l'occasion de manger. Donc, c'est des aspects là-bas il y a les dangers de tous côtés. Si vous faites la gymnastique sans bien manger, vous pouvez même tomber. Mais si vous mangez, il faut faire la gymnastique. Vous voyez, euh, moi, j'ai vécu une chose. Euh, euh, toutes ces années, j'ai négligé le sport. Mais c'est mon ami Life euh, qui m'a fait comprendre réellement l'importance du sport. Moi, je suis allé à Pointe-Noire, pour aller manger, me détendre, tout ça. Alors, euh, quand je suis arrivé, j'ai vu comme si mon ami là, avec euh, l'amour qu'il a pour moi, j'ai cru que non, il n'est même pas. Parce que, qu'est-ce qu'il m'a euh, donné comme... Il est devenu fort, beau, tout bien, et il est reparti chez lui, là il a commencé à retourner dans les champs d'émission, il ne tombe plus bien. Alors, frère, du bien comme ça, vous vous dites non, arrêtez ça. Au nom de qui, au nom de quoi, on doit arrêter ça. Les sports de compétition, ce n'est pas une bonne chose. Aller taper sur les gens, ce n'est pas une bonne chose. Mais les sports où quelqu'un marche, c'est du sport. Quelqu'un est en train de courir, c'est du sport. Il peut avoir son vélo, il le fait, c'est du sport. Il peut être là en train de faire des, des trucs, des, des, des, des, des abdominaux, c'est du sport. Il y en a d'autres même plus sains. Hein. C'est pourquoi j'ai pris même des photos de Frère Branham à la sortie d'une prédication avec son fils, garde de boxe. J'ai pris une autre photo de Frère Branham devant la voiture avec la garde basse et tout. Comme ça, vous allez dire, frère Branham, il ne fallait pas qu'il mette cette photo-là. Vous qui êtes plus sain. Et nous allons vous comprendre. Parce que quand on a laissé cette photo sortir, vous savez pourquoi Pourquoi Dieu a voulu que cela sorte. Frère Branham avec son fils en train d'essayer de, la garde comme ça, de, de tout et tout et tout. Donc, euh, c'est un peu ça là. Donc, à tous mes frères prédicateurs et tout, que Dieu vous bénisse richement. Et prenez ces conseils-là. Je sais... Nous allons mourir, mais si Dieu peut nous aider à prolonger notre vie de quelques minutes parce que nous faisons un peu du sport qui n'est pas l'exercice corporel, je crois que ça sera une bonne chose. Et au-delà de cela, j'avais encore ajouté, vous savez frère, le monde du message que Dieu nous aide, les gens condamnent pour rien, pour rien, pour... vous ne connaissez pas la suite, vous ne connaissez pas. Pourquoi celui-ci est entré au sport Et pourquoi moi, je, je l'ai fait sciemment, moi Je l'ai fait sciemment, j'ai mis ça dans mon statut pour que mes amis pasteurs voient. Et ça a fait beaucoup du bien à beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup nous ont écrit, beaucoup nous ont remerciés. Je ne savais pas, je meurs ici, je ne savais pas. Mais il n'y a que des inspecteurs. Pourquoi Pourquoi Pourquoi pas alors Toi, tu dis pourquoi Moi, je te pose la question pourquoi pas Pourquoi pas je n'ai pas demandé au pasteur Moukadi d'aller taper les gens. Mais je veux qu'ils soient en bonne santé pour servir Dieu. Point très. C'est tout. <rire> C'est tout. Donc il y a des inspecteurs et tout. Ici, je veux même... Euh, des inspecteurs, des inspecteurs. Trop, ça parle, ça aime parler, parler. C'est même pas à cause de ces gens-là que nous faisons des, des trucs comme ça. Je même m'entendre un frère qui disait, « Le pasteur, il faut que trop plaintifie, il aime se plaindre, il aime se plaindre. » Frère, il y a longtemps quand je disais que les gens disaient qu'il faut qu'on ait été empoisonné et tout, je parlais. Nous devons faire extrêmement attention. Moi, je me dis, à l'heure où nous parlons là, les gens qui aiment critiquer les gens sur Internet, parler des choses sans fondement, sont capables de tuer les autres. Ils sont capables de tuer. Parce que nous voyons maintenant, même quand j'ai parlé de mon fils, Grâce, je ne l'ai pas dit peut-être pour faire du mal à qui que ce soit. Grâce, c'est un enfant. Et beaucoup de gens ont vu. Quatre jours avant, ou deux jours avant, j'ai fait une émission. Là où j'étais en train de dire le mauvais cœur des gens dans le message. Je n'ai pas tous les messages, mais quelques-uns. Comment ils attaquent les gens Les grâces là, pourquoi ils prêchent Pourquoi J'en ai parlé dans l'émission. Des attaques gratuites. Pourquoi il fait ça Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi Et ça n'a pas passé quelques jours. Je l'ai dit dans la prédication, je dis, je sais que grâce n'aimerait pas que je parle de ça, mais je prends ma place de père, de paternel, je l'ai dit, que grâce a été empoisonnée. Et c'est vrai. Même quand je l'ai dit, les gens ont appelé là-bas, mais pourquoi lui il peut dire ça Oh, mais, mais qu'est-ce qui se passe Les inspecteurs nous suivent même là, il ne faut pas dire ça. Maintenant, si un frère mourait, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez à la fin Qu'est-ce que les gens veulent à la fin Un frère malade, quand on dit qu'il est empoisonné, ça peut être aussi un sujet de prière. Ça peut être un sujet de prière. Mais pourquoi il faut quoi dire Les inspecteurs, les talibans. Pourquoi il faut quoi amener maman à Lubumbashi On lui montre, ça devient du média, médiatisation. Média, média pourquoi Maman Lifoko était presque morte. Son cerveau baigné dans le sang, AVC, C'était la mort certaine. Et je suis pasteur ici à Ça fait trois ans qu'elle n'est jamais venue ici. Trois ans. Et elle est venue parce que les gens disaient qu'elle ne marche pas, elle ne parle pas. D'ailleurs, les médecins disaient aussi qu'elle devait mourir. C'était la crise qui devait l'amener, crise cardiaque, qu'elle mourait. Son cerveau baigné dans les sangs, mais le Dieu de Branham nous a fait la grâce. Elle n'est pas morte, elle parle, elle marche, elle prépare. Ses frères, ses soeurs, ses enfants sont venus à l'aéroport pour la recevoir, papa. Et vous allez interdire à ces gens-là de ne pas être dans la joie, de chanter, de filmer. Non, ça devient de la médiatisation. Oh, Vous êtes contre le succès ou comment hein Nous, nous sommes dans la joie. Et pourquoi nous devons être esclaves de venir chaque fois expliquer les choses Pourquoi Ce qui n'est pas condamné, nous sommes libres de le faire. Si Dieu savait que un frère, parce que j'ai lu Frère Branham, il est dit J'ai laissé la boxe, mais j'ai changé de ring. Oh, ça, je dois lire ça. Il faut que je lise. J'ai changé de ring. J'ai laissé la boxe au diable. Il dit, il a laissé la boxe au diable. C'est la boxe du ring. Taper sur les gens. Ça, il a laissé ça, au diable. La vie, prêché le 19, 7, 62. Paragraphe 1. Je ne boxe plus. J'embrasse autrefois, je faisais la boxe, comme vous le savez avant, en quelque sorte, pour j'allais en faire une profession. Il y a longtemps que j'ai donc abandonné cette boxe-là. C'est au diable seul que je l'ai abandonné. Je me disais ce matin, <rire> et vers la fin ici, frère Branham me dit quoi J'ai considéré ces, ces tables, les différentes personnes comme elles mangeaient, certaines d'entre elles mangeaient des œufs, autres des crêpes et des saucissons, ainsi de suite. Et pourtant, nous sommes tous des humains, n'est-ce pas furieux, qu'étant tous des humains, nous avons cependant une telle variété alimentaire. Je pense, c'est qu ce qu'il en est de nous. Opinions religieuses, vous voyez. Je pense que nous sommes certains ils ont dit qu'ils sont membres de Fort Square, d'autres des assemblées, d'autres, voici, ceci, mais en fin de compte, nous sommes des chrétiens, vous voyez. C'est ce qu'il en est. Et c'est Frère Koutner, j'essayais de faire de Frère Koutner au Fort Square. Est-il toujours avec Koutner et tout C'est sûrement un brave homme, vous voyez. Mais cela n'empêche, cela n'empêche que Frère Branham a abandonné la boxe. Il a abandonné la boxe, mais il a dit, il a dit quelque chose ici, il a dit quelque chose, J'aimerais quand même le lire rapidement, il a dit, ah que Dieu nous aide, il a dit quelque chose, <rire> Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'éternel prêchée en 1957, le 29, 6, paragraphe 15. J'étais un boxeur. Aujourd'hui, je deviens vieux, gras, flasque et Mais j'aime toujours penser que je suis comme autrefois. Frère Benhomme regrette là où il était jeune, debout, un boxeur là bien, parce qu'il devenait gros, flasque et tout et tout et tout. Il regrette. Et dans d'autres situations, il dit même ses enfants lui disaient « Papa, quand tu étais jeune, tout beau là, boxeur bien avec une taille athlétique, c'était très beau. Frère-Banam dit « Je regrette ce temps-là, cette taille-là. » Comme je le disais aussi, avoir un gros ventre, moi-même j'en ai même, mais j'ai fait tout pour que ça parte, ce n'est pas une richesse nationale. Ce n'est pas bien. Et si nous pouvons le dire à nos frères, de pouvoir travailler pour que cette chose-là... Parce que c'est une accumulation de graisse. Et ces graisses-là entrent dans des veines. Et dans des veines, ça crée des problèmes. Des maladies cardiaques, des AVC. Vous entendrez tel pasteur quoi, il est tombé. Tel pasteur quoi, il est mort. Non, il nous faut. Branham a dit, tout ce que nous pouvons faire pour aider un frère, nous pouvons le faire. Donc, je l'ai dit à tous ceux-là qui ont le souci de pouvoir travailler leur bien-être corporel, leur bien-être dans le sport, de continuer à les faire. le faire. Faites-le bien aimé. Faites-le. Et je ne pense pas, frère, maintenant lui-même, il dit il faisait des marches sportives. Il faisait des marches. De très longues distances, d'ailleurs. Il dit c'était ça son sport. Nous aussi, nous pouvons le faire. En marchant. Tu peux prendre aussi, même les. Comment vous appelez ça Les trucs de silicotis, là. Comment on appelle ça en français Je ne sais pas trop. Ça fait aussi du bien. Tu sautes le matin, ça casse le ventre, ça enlève les, les graisses et tout, c'est bien. Méditer, c'est bon. Prier, c'est très bien. Mais ajouter aussi un peu de sport, c'est toujours bien aussi. Donc je m'arrête par là et, et je dirais que Dieu vous bénisse avec le peu que j'ai pu lire. Je crois que sans mauvaise intention aucune que je donne aux enfants de Dieu. Un frère, un pasteur qui veut... S'entraîner, non pas pour aller taper les gens, pour être en forme. Moi, je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé ici à Lubumbaché. J'ai prêché un dimanche, un dimanche, et sous l'onction, une forte onction, j'ai vu une sœur courte ramasser un diacre de moins 80 kg, il a projeté, tombé, et cette soeur-là venait vers moi. Mais s'il n'y avait pas quand même un peu de la force et de l'exercice et de l'entraînement je serais tombé. Le pasteur tombé par une sœur. Elle m'aurait projeté par terre. Mais les RTOC entre quand même en compte. Et ça nous garde. Voilà, on est là. Témoignage le dernier. Dans ma maison, j'étais avec ma femme et mes enfants. On causait. On entend dehors seulement Il faut quoi, où les faux où? je vais le taper. Il n'a qu'à sortir ici. Il n'y avait aucun diacre. Il n'y avait pas d'administrateur. Personne. Moi, ma femme et mes enfants. Bien-aimé, dès que je sors, il a pris la chaise qui était devant. Il a cassé. Et tout d'un coup, la partie du bois -là était devenue pointue. Et il s'approchait pour mettre ça sur ma femme. Vous croyez qu'en ce moment-là, l'ange n'était pas là L'onction n'était pas là. Le Saint-Esprit n'était pas là. Mais il a fallu que je me rappelle de ce que mon coach de boxe, M. Chamala, m'avait montré quand j'étais petit. Et c'est cette chose-là qui m'a aidé. Papa, je ne l'ai pris pas, il était par terre. Comme Frère Bernard prise, un par terre. Et là par terre, il commence à dire, pasteur, pardon, pardon, ne me fais pas du mal. Pardon. Eh, pasteur, vraiment, eh, pasteur. Oui, pasteur, oui. Mais toi, si je t'ai laissé, tu allais tuer ma femme. Vous Voyez, c'est juste quelque chose qui nous aide comme ça, là. Il y a une délivrance par ça. Hein Donc, comme Jésus disait à Pierre de ne pas jeter le poignard, là, l'épée, les, les, les Il dit, remettez-le peut-être pour une prochaine utilisation. Eh. Prends l'espoir que tu avais fait là, non pas pour taper les gens, mais ça peut nous aider. Qui sait il y a un pasteur qu'on a tué du temps des frères Branham à l'église, parce que les diacres ont été négligents, ils n'ont pas pu le maîtriser. Quelqu'un qui venait avec une arme, et il est entré, il a abattu le pasteur. Donc c'est des choses comme ça là, que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous remplisse, et surtout tous ces conseils, prenez-le, mettez-le pour que Dieu nous donne quand même un peu de temps, longévité, pour que nous puissions... Nous sommes les seuls 2020, 2021, des pasteurs qui sont morts, c'est beaucoup plus de Congolais, de deux Congo. Mais aux États-Unis, en France, il y a des pasteurs aussi, non Pourquoi ils ne sont pas morts L'hygiène de vie, Les sports. ils le font. Ils le font, Katimini. Je connais d'autres qui ont des, des papiers d'abonnement dans des salles de sport, mais comme on ne les filme pas, nous on a essayé seulement un peu... ah, Païens. Je ne suis pas païen, je suis un fils de Dieu. Je crois que Dieu m'a délivré, j'ai vis par la grâce de Dieu. Et vous connaissez mon témoignage devant vous et tout. De ce côté-là, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais je crois que c'est un secret qui fait que je sois ce que je suis par la grâce de Dieu. Encore une fois, shalom, que Dieu vous bénisse richement.